Il y aura un réseau de galeries euh, sous la mairie qui permet euh, donc aux étudiants de continuer à boire des bières euh, le jeudi soir euh, bah, en toute voilà, Donc euh, On peut entendre euh, déjà le, le flot de bières couler alors qu'on n'est que mercredi. Oh. Et, euh, dès demain, il y aura donc des rivières de bière euh, pour nos amis étudiants en fait, voilà. Lors Des grands bombardements, euh, euh, les, les, les dernières explosions ont creusé très très profond dans le sol brestois et on a réussi à mettre à jour des, des pierres très très vieilles. Donc, ici, euh, c'est ici un lieu euh, un petit peu particulier euh, puisqu'on a, on a découvert des, des ossements euh, romains, euh, ce qui laisserait penser à croire peut-être euh, que les romains auraient bien envahi la Bretagne, contrairement à ce qu'on pense euh, que les Celtes auraient gardé euh, la région euh, à partir d'un village d'irréductible je ne sais quoi. Euh. Eh bien, nous, nous sommes en train d'effectuer une visite des fouilles archéologiques hein, du, du tramway car euh, sur le site nous avons euh, malencontreusement découvert euh, comment des, des ossements de dinosaures ainsi que des ossements, euh, des ossements de, de peuples romains a priori. Nous ne sommes pas encore très très sûrs de l'origine de ces ossements. L'accident survenait au cours d'un chantier, l'ouvrier mort n'était pas enterré comme on le croyait d'ailleurs il y a encore quelques semaines dans les travaux. Hein, il était recyclé dans cette baie. C'est pour ça qu'à chaque signature d'un contrat de travail, l'ouvrier s'engage à, après sa mort, ne pas porter plainte contre la mairie. Donc le tramway sera jamais fini en 2012 Oh là, non, monsieur, on fait croire ça aux Brestois, car les Brestois en ont ras-le-bol hein, de, de, de ces travaux. Et euh, par conséquent, on, on, on fait croire aux au Brestois que, que les travaux euh, seront achevés en 2012, hein, bien entendu. Hein. Le, en, en vrai, si vous voulez un vrai scoop, messieurs, dames, les, les, les travaux du tramway seront, ne seront achevés qu'en 2112, hein, bien entendu. de vertèbres qui, euh, qui étaient encore très riches. Moi je veux vous... Moi je veux C'est tout simple en fait. Euh, euh, euh, Donc en fait on procède avec un, un petit pinceau comme ça et on gratte euh, tout doucement euh, la dent de dinosaure. Pour essayer de, donc de mettre à jour euh, le moindre petit relief sans, sans perdre aucun morceau en fait. Voilà. Les, archéologues, les archéologues réservent donc la salle des conférences euh, ce week-end, c'est ce week, hein, ce week là le 2 et 3 avril à partir de 20h30. Euh, donc ils, accueilleront, ils accueilleront je crois à peu près 5 équipes. Hein, euh, archéologue. euh, les ar archéologues également de l'improvisation, hein, tout à fait. Allons euh, en avant-première tester le, le nouveau tram de Brest. Vous ne le voyez pas, pourtant vous êtes dedans. Euh, attention à la fermeture des portes, euh, attention à la fermeture des portes. Bah, c'est passé tout à l'heure, ça c'est vraiment Attends, je reste, euh, on vient à arrêt. Attention à la, ouais. la fermeture euh, des portes. Arrêt festival à libido du 2 au 3 avril. Euh, bravo à tous merci pour merci ce test du de tramway de Bravo, bravo. bravo. Merci. De rien. Pour cette euh, cinquième réunion chantier, euh... bon, alors déjà c'est la merde, c'est important de le dire. Hein Robert Oui, oui, oui. Robert, hein euh, quand je dis de faire des trous dans toute la rue... Ouais. Pourquoi t'as eu besoin de foutre tes œuvres d'art à la con là Robert Bah parce qu'en en fait j'ai fait trop de trous. Alors je me suis dit les trous il faut les aboucher quoi J'ai hey. mis des, des, des cônes, après j'ai mis des cônes. Mais t'as trouvé ça où C'est pas mal chef hein Moi j'aime bien Mais ça marchera jamais euh, il, est, il, est, il est où euh, Martine Martine, il est toujours pas à la raison de chanter là de... Mais non, oh, pas est lui, est il est autre. De... Ah bah toi là toi Super alors j'ai 7 plaintes pour harcèlement, là, sur le chantier, sept plaintes pour harcèlement sexuel Tout le monde était consentant Ah ouais, Ah bah, ouais Tu sais combien ça coûte à BMO, tes conneries Martine Tout le monde a dit, moi je veux bien, Martine, tu fais ça bien, ok Je dis d'accord enfin, Bon, elle Martine a montré, va elle, fa... a, elle a montré ses seins à la pause de 10h, il y avait les gens dans la rue, c'était vachement moyen, quand même Bon, pour le Martine, falloir... Martine, va falloir qu'on discute, toi et moi c'est un vrai chantier BMO, c'est un chantier où on est à Voilà! Bon, alors, pour demain, matin, 7h, tout le monde! Ah oh non, on peut 7 pas heures. dire 7h! Ah non, non, non! c'est On a tout des suite à 7 en plus, il euh, y a l'anniversaire de Bibi, là, on peut pas. Je vous rappelle tous que vendredi, samedi soir, euh, J'aimerais que tout le monde se ramène là sous la mairie parce qu'il y a mon petit fiston qui fait un spectacle de théâtre ah Oui, oui, oui, oui. oui ah, du théâtre hein. Ça peut pas ah, vous faire du mal Il euh... ah, euh... y aura des bières ou pas Ah oui, il oui, y a plein de bières